vous pourrez aussi recevoir un petit coup. Vous sentirez que vos émotions et vos nerfs sont à fleur de peau. Pour aucune raison apparente. Patientez ces passagers et les prochaines journées seront fantastiques pour vous. Je parle de mardi et mercredi pour le Québec. Et mardi, mercredi et jeudi a.m. pour l'Europe, la lune sera... Dans la Vierge, votre cinquième maison, vous vous affirmerez et vous vous épanouirez. Vous vous sentirez très confortable dans votre peau. Votre créativité sera en éveil et votre enthousiasme sera contagieux. Vous voudrez travailler, mais aussi jouer et profiter de la vie, tout en même temps. Et votre entourage appréciera votre belle attitude. Vous aurez envie de faire des plaisanteries durant l'exécution de vos tâches. Certains de votre entourage apprécieraient ça, mais certains autres pourraient confondre les plaisanteries avec les moqueries. À part ça, la chance vous sourit et vous suit. Profitez-en. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi PM, vendredi. Et samedi AM pour l'Europe, la lune sera dans la balance, votre sixième maison. Une période très occupée durant laquelle vous pourriez sentir un conflit entre votre tête et votre cœur, votre imagination et vos sentiments. Surtout jeudi, vous exécuterez vos tâches mais avec un sentiment qu'il manque quelque chose. Vendredi, les choses changeront un peu et vous serez plus ouvert à socialiser et parler de vos émotions et écouter les autres et être une épaule sur laquelle certains pourraient pleurer, car vous serez en mesure d'apaiser les autres et les faire sentir, écouter, bien que vous-même vous seriez dans un état de solitude, peut-être tristesse, ou culpabilité pour une raison inexplicable. Il faut toujours savoir que lorsqu'il n'y a pas de raison apparente pour ces sentiments, c'est parce que l'énergie qui règne les cause. Alors, c'est passager. Samedi, dimanche et lundi AM pour le Québec et samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe.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 d'exprimer votre affection envers eux. Des sauts d'humeur pourraient perturber un peu cette période. Alors soyez attentifs, ne pas vexer quelqu'un avec une réaction impulsive de votre part. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers taureaux. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Aimez, commentez et partagez s'il vous plaît pour soutenir la chaîne. Merci à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.